Voici maintenant comment on peut déplacer les différents onglets du menu principal. Par exemple, la liste de matériel qui est ici, j'aimerais bien l'avoir placée entre les deux sous-sections ici. Comment faire? Ben, allons dans le mode édition. On va configurer le menu et les activités. On peut tout replier afin que la navigation soit plus facile. Et allons trouver l'onglet que l'on veut déplacer. La liste du matériel, j'aimerais qu'elle soit ici entre laboratoire et vidéo interactive. Je vais cliquer sur la flèche autant de fois que je veux la faire monter d'un cran. Encore un autre. Et voilà que la liste de matériel se situe entre les deux activités désirées. Maintenant, j'aimerais qu'elle soit au même niveau, je vais le placer au niveau 2. Retour euh, en mode normal, on ne voit plus la section liste de matériel, on va la retrouver dans activité, exactement à l'endroit désiré entre les deux sous-sections.